Comment un trader gère ses émotions Vous est-il déjà arrivé d'être sûr de votre coût Tous les indicateurs sont verts mais vous perdez de l'argent dans vos trades. Je pense que oui. Bonjour, mon nom est Ola Liziga et je suis expert en investissement à haut rendement. Dans cette vidéo, justement, on va voir comment faire pour gérer ses émotions en trading, parce que c'est un point vraiment essentiel pour avoir de bons résultats. Il y a une chose que j'ai remarqué et que vous avez sûrement remarqué, c'est que parfois en trading, on, on est sûr, vraiment, vraiment sûr de soi. On se dit qu'on a fait notre analyse technique. L'analyse technique, on pense qu'elle est, qu est vraie euh, peut être 70 du temps, même si ce n'est pas vrai. Et on se dit là, c'est sûr que ça va marcher. Donc, c'est sûr que je vais avoir un résultat, euh, que euh, le résultat arrive demain ou après demain ou qu'il arrive dans quelques heures. Mais en fait, on se retrouve à perdre beaucoup d'argent. Et là, on se dit, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi je perds beaucoup plus d'argent que je ne gagne. Ça veut dire que je perds plus, par exemple, de 60% alors que je gagne que 40% du temps. On se dit, vraiment, il n'y a aucune logique puisque je pourrais gagner 50% et 50%. Il bah, y a une raison à ça, justement. Et cette raison, elle n'est pas rationnelle. Si ce que je suis en train de dire t'intéresse ou peut intéresser tes amis, je t'invite à partager cette vidéo pour qu'ils puissent eux aussi avoir des conseils à ce sujet. Maintenant, je vais te donner un exemple concret de gestion des émotions. C'est une petite histoire d'un ami à moi qui investit justement dans le domaine des crypto monnaies en 2016. Je lui en avais parlé et du coup, il s'était intéressé à ça et il avait investi. Donc, si tu regardes un peu les graphiques à cette époque, ben, les crypto-monnaies le Bitcoin en général ne valaient vraiment pas grand chose par rapport à aujourd'hui. Donc il a investi, il a gagné pas mal d'argent et ensuite on est arrivé à une année où le Bitcoin a pris beaucoup d'ampleur. Donc son objectif à lui, c'était d'avoir 100 000 euros avec ses investissements. Donc ce qu'il a fait, il a investi 7 000 euros et ces 7 000 euros ont pris de la valeur petit à petit. 9 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Et franchement, il se disait que ah, c'est sûr que je vais arriver à mon portefeuille avec 100 000 euros. Donc, quelques mois plus tard, cette personne s'est retrouvée avec 70 000 euros. Mais sauf qu'on était à une période où euh, ben, le Bitcoin commençait à rentrer dans ce qu'on appelle une bulle. Et généralement, lorsqu'on a une bulle, cette bulle éclate. Mais en fait, il se disait... Je sais que ça va aller à 100 000, donc j'attends. Donc je suis à 70 000, 72 000, j'attends, je sais que ça va arriver. Alors qu'on était dans une période où le Bitcoin rentrait dans une bulle. Et ce qu'on sait, c'est que lorsque on est dans une bulle, cette bulle éclate. Mais lui ne voulait pas lâcher son portefeuille. Il ne voulait même pas vendre pour récupérer sa mise ou même le double, le triple de sa mise parce qu'il était concentré sur le je veux avoir 100 000. Donc là, on est complètement dans l'émotionnel. Ça veut dire qu'il pense gérer ses émotions de telle sorte à ce qu'il gagne plus. Mais au final, je vais t'expliquer ce qui s'est passé après. Et ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Donc bien entendu, ce qui s'est passé, la bulle a éclaté, son portefeuille a commencé à diminuer. 60 000, 50 000, 40 000, 30 000. Et il se dit... « Non, mais ça va remonter, donc je garde. Ça va remonter, donc je garde. » Donc, il a gardé quelques mois, mais euh, ça a commencé à remonter. Il se disait « Ah, c'est bon, je tiens le bon bout. » Ça remonte à 40 000. Et ensuite, ça a rechuté. Il se retrouve avec un portefeuille avec 25 000 euros, puis 20 000 euros, puis 10 000 euros. Alors qu'il a investi, comme je vous l'ai dit précédemment, 7 000 euros. Il se dit « Bon, on s'approche euh, du montant que j'ai investi au départ. Forcément, je ne vais pas le lâcher. » Ça descend ensuite à 7000 euros. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu laisser passer une aussi grande somme d'argent en si peu de temps. Ensuite, que se passe-t-il Son portefeuille diminue. Il passe à 6000 euros, à 5000, à 4000 euros. Donc moi, ce que je lui dis, c'est que si tu arrives à ce stade, c'est que tu as une période qui est une très grande opportunité pour le futur. Donc, il faut que tu gère tes émotions par rapport à ça, que tu conserves ton portefeuille et quelques mois plus tard, tu verras que ça va remonter tranquillement. Sauf que là, il a craqué. Il a craqué et il a vendu la moitié de son portefeuille. Il a vendu la moitié de son portefeuille alors qu'il était à environ 40 de pertes. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi exactement ce que je disais au tout départ. Son portefeuille a été multiplié par 10. Il n'a pas vendu. Son portefeuille a été divisé presque par deux et il a vendu. Donc c'est quoi la leçon de ça C'est que dans le domaine de l'argent et surtout dans les investissements à haut rendement et à haute volatilité, ça veut dire à forte variation à la hausse comme à la baisse, la chose la plus importante à savoir et à apprendre, c'est la gestion de ses émotions. Parce que lorsqu'on ne gère pas ses émotions, on se retrouve à perdre beaucoup d'argent alors qu'on en avait gagné potentiellement beaucoup plus voilà donc ça c'était vraiment un point très important que je voulais vous partager dans cette vidéo et justement par rapport à ça j'aimerais vous faire un petit cadeau donc ce que je vais faire je vais vous partager une petite vidéo pour y accéder il faudra cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et vous allez être juste derrière mon épaule à voir ce que je fais en trading mais attention Justement, par rapport aux émotions, il faut que vous ayez le cœur bien attaché. Pourquoi Parce que je vais vous montrer des gros mouvements, un trade justement qu'on appelle à haut rendement, mais à, à haut levier également. Et vous allez voir que lorsqu'on gère vraiment ses émotions, il est possible d'avoir des résultats en un laps de temps vraiment très court, vraiment très court. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, la gestion des émotions en trading, qui est vraiment très important. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Mon nom est Olali Ziga et je suis expert en investissement à haut rendement. À très bientôt.